mettre des vidéos et et euh, modifier les vidéos donc je ne peux plus rien faire aujourd'hui je peux plus récupérer ma chaîne et la enfin, vidéo forcément et celle et là forcément aussi et euh, voilà je peux juste pour dire ça Mais voilà vidéo, j'ai envie de sortir une vidéo, je... voilà, titre de la vidéo, et une concept, une... une... une... une... Mais voilà, mais je la vidéo, du coup, j'ai eu le Père En fait, c'était trop bizarre parce que je pense pas que c'était un. Parce que, en fait, euh, bah, les vidéos n'étaient pas supprimées, ni mises en privé, ni changées de nom de la chaîne. Donc, je pense que ça doit être une erreur euh, de la part de YouTube. Et à cause de ça, je ne pouvais pas acheter de. Ça me disait que la, la vidéo était abandonnée et tout. Et là, bah, ça remarche et j'ai en train de sortir une autre. Et j'ai en train d'en sortir une autre. Des fois, vous êtes piraté, des fois, vous ne pouvez pas, mais très important, on te gueule pour YouTube, enfin, on va partir, on va s'en regarder.